Bon, allez, mon petit père. Il va falloir que tu commences à faire ce que je te dis si tu veux pas mourir. Euh, J'ai toujours tout fait pour rester en vie. Et ça, c'est ce que tu crois parce que t'es qu'un idiot. Alors maintenant, t'arrêtes de me répondre et puis tu te concentres. Ouais. Oui, qui Oui, monsieur. Oui, sergent. Oui, Serge. Parfait. Maintenant, vers la gauche. Là-bas Oui. Non, pas par là, abruti oui voilà. Ok, maintenant okay. tu te baisses, tu te baisses comme ça. Ok, ok, ok. Voilà. Et là tu vas te cacher. Cache-toi. Ok, là. Là, là Ouais. Recharge. Mais recharge vite. Allez là, alors recharge Ça va, Dieu, ça va. Je peux pas aller plus vite que la musique. D'accord Mais si tu peux pas aller plus vite, c'est que t'es trop long. Et voilà. À force d'avoir des poils partout, il a fallu que t'en aies un dans la main. Tellement prévisible. Bon, il est l'heure. Je m'entraîne chez moi et je reviens pour la prochaine session. Tu t'entraînes si tu veux, mais tu reviens pas, il n'y aura pas de prochaine session, t'es trop nul. Vous dites ça à chaque fois. Mais au fond, vous m'aimez bien. Non, je t'aime pas, t'es moche, tu ressembles à une gonzesse. Alors moi, j'ai rien contre les gonzesses, hein. j'en ai connu une dans le passé, mais là, c'est sérieux ce qu'on fait, donc tu t'en vas. Eh bien, c'est du joli, hein. Bon, à la prochaine